Merci Saint Esprit de Dieu. Merci Saint Esprit de Dieu. Merci Saint Esprit. Merci Saint Esprit. Merci Saint Esprit de Dieu. Merci Saint Esprit de Dieu. Merci Saint Esprit de Dieu. Amen. Amen. Amen. Nous vous you. Amen. Amen. Amen. Bonsoir, bien-aimés du Seigneur. Bienvenue à vous dans le lieu secret, à notre temps d'intercession à la Nouvelle-Jérusalem, à l'Andenne, église de Dieu en Belgique. Je suis le pasteur Patrick Eka, exceptionnellement pour euh, cette soirée. Nous démarrons un peu plus tard à partir de 20h30. Alors comme dans nos habitudes, prenez la position qui vous semblerait la plus confortable pour qu'ensemble nous puissions adorer le Seigneur, le louer et prier. Aujourd'hui, ça sera sous le thème « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Dans la continuité de ce que nous avons vu comme enseignement le dimanche, passé le dimanche dernier concernant la gloire qui a été révélée à Esaïe lorsque le roi Osias est mort, à l'année de la mort du roi Osias. C'est à ce moment-là que l'Éternel s'est manifesté à Esaïe. Nous allons prendre ce texte d'Esaïe au chapitre 6, Esaïe chapitre 6, Alléluia. Rebo sate, Mente kenti mente maïka. Rebo si téné, maïka. Brada iredo sete. Inte kere si téné, maïka. Rabba, papa. Bredo sete, Inte kere s'était. Re mama sete s'était, maïka. Inte koro Nous prenons Esaïe chapitre 6. Nous allons lire du premier verset. Jusqu'au septième verset, Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 7, la Bible nous dit « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le bas de son vêtement remplissait le temple. de séraphin se tenait au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les gens Et deux dont ils se couvraient pour voler Ils s'appelaient l'un l'autre et disaient Saint, Saint, Saint et l'éternel des armées Toute la terre est remplie de sa gloire Les sous-bassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui appelait Et la maison s'est remplie de fumée Alors j'ai dit quel malheur pour moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de ses vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit Ceci a touché tes lèvres, ta faute est. T'enlever, levé ton péché et expié ô oh seigneur ô oh seigneur ô oh père ô oh seigneur seigneur seigneur seigneur seigneur seigneur seigneur seigneur seigneur seigneur seigneur santé seigneur seigneur seigneur Oh, Reba Satanemos, c'était Rebaïka. Il était Rebausi, c'était Nemaïkere dosita. Chare Abosi, l'année de la mort du roi Osias. Esaïe a vu ta gloire. La mort, l'année de la mort du roi Osias. Esaïe a vu ta gloire. Seigneur, alors que. Le royaume était en pleurs, la famille était en pleurs, oh Dieu. C'est à ce moment-là que tu as pris la décision de révéler ta gloire à Esaïe, l'année de la mort du roi Ozias. Pour dire à Esaïe, mon serviteur, Ozias est parti, il a fini sa course. Mais toi, relève toi lève-toi, entre maintenant dans la destinée que j'ai prévue pour toi. La fin d'un cycle est annonciateur du début d'un cycle pour un autre. Seigneur, en lisant ce texte on peut se dire mais quel Dieu insensible, quel Dieu Manquant de compassion, de miséricorde, d'amour et de bonté. Comment tu peux demander à un être qui souffre alors qu'il vient de perdre quelqu'un de cher et de proche. Comment tu peux te révéler à la personne et l'envoyer en mission après. C'est parce que Dieu, pour toi, le plus important, c'est que chacun de tes enfants, lorsqu'il a fini sa course, le meilleur endroit qui puisse être, c'est auprès de toi. C'est pour ça que tu dis, bénis ceux qui meurent en Christ, car leurs œuvres les suivent. La mort d'un enfant de Dieu, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Seigneur, maintenant, ô oh Père, que ta gloire soit vue, que ta gloire soit entendue, que ta gloire soit touchée ce soir. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. tene sa tene Metteke redossete nemaikera dosi, tene maikera dosate. Mire dosi tanamai kere dosi tanamai ka. Re bababa babay korodose tenamai ka. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Père, fais-nous voir ta gloire. Père, fais-nous voir ta gloire. Père, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur, ta gloire. Père, fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire, Père. Père, fais-nous voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. En étant vivant sur cette terre des hommes, ô oh Dieu, pendant le temps de notre course terrestre, Père. Nous voulons voir ta gloire, Manta Mantare dosa. Rikeba shikerebosita Mande reko do saterebo Manta Mantako rodo ne manashina Mare korodo sete Rike do maika Mare doshikaba, shikaba Rekadabo sete Sharika rodaiko Rimase kerito iriono Manda roko Seigneur, alors que les cœurs sont en pleurs, ô oh Dieu. Oh, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Père. Marcario dos brebabo Brébabos santé, Marta coro Mire dosita na maika, Maredosé terebaikero dosité, Mente coro dosita na maika, Fuis ensemble, bien-aimés du Seigneur. Laisse-toi emporter bercé dans ce torrent de vie. Mare coronosita, mare nos sitere maïka, matakoronosita, rebosata, rebosite ne maïka, are kabadosata, alors essuie-té-la es en tant sa voix. Sois sensible à sa présence, au fond de ton cœur, reçois l'amour. Alors essuie tela, rababosete, mata corodosse, il te kere dosita, mare dosata kere dosite ne maika. Alors essuite la alors essuite l'âme, alors essuie tella. Brada Mekere dosite. meke mere dosita na maike radosita, bredosatake mere namaika. maika, mare dosite le maika radosite, barre d'amour sate, matakorodosita na maika, ta gloire, papa, ta gloire, père, ta gloire, chareba. Mire dosita na maiko Bredo dosete ne mata ro rebaika. breke na china mata ro dosete oh hallelujah mare dosete ne baikerado shike mata mata ro bre Réba Bobo Sante, sita mare dai rodai no sate rebaika Fa de garde, rebosata, mare dosita, namaiko dosita. Tu n'as pas changé, père, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, papa. Tu n'as pas changé. Tu es le seul, l'unique, le véritable, le Dieu puissant et glorieux, le Dieu digne de recevoir l'honneur, de recevoir la majesté, de recevoir la puissance, de recevoir l'honneur pour les siècles et des siècles. El Shaddai, nous bénissons ton nom. nous élèvons ta grandeur, ton autorité, ta dignité. Oh Dieu, oh Dieu. Le bo sante, ere Oh Dieu, mera kera da sante baika. Oh Dieu, ya re mate korodo, re na maika, ente kera da sante baika. Oh Dieu, oh Dieu, Rebosata bosata, mere dosita, mate cora. Recando sete se te, mere sita na ma ikaria, E se te maika, Mere sita na manashina, Manta koro do se Mirado rebosata kari se, Manta korodosite de maikaria, Rabababa ba ba yka, E ramana sa, Meredosita, Maredosita na maika, ba baba yka, Rebosata kerodosite, Mete korodosita na maika, E naraba, Re Mareda, Rabasata, Koranosita na manashina, Mai korodosita na manashina, Mare se tene et te coro dosi maïka, Mare se tene manachina, marababa, ta gloire El ta gloire El Shaddai, ta gloire El Shaddai, ta gloire est Shaddai, ta gloire El Maro dosita na manashina Mareko na maika Bien-aimé nous prions pour la gloire Mare sete ne manashika korababa baba, ba ba ba Mara ba ba baika Ra ba bobo sete Meke dosita na manashina Re ba ba ba ba baika Rebo sata Manta korodo na manashina Reba baba Baba, rabasa Santa, ete karadosita, mare da baba, reba korodo se tenemaika, manta korodo sita na manashina. Marado de cette ne manache qui erre baba Mite korodosita na manashina, Marre Santa Koria, Mire dosita maika, Rabba baba baba baba Koria, Renne de ne Tu n'as pas changé père, Tu n'as pas changé papa, Tu n'as pas changé El Jadai, ce soir encore, oh au Dieu, nous voulons voir ta gloire Vivre ta gloire Vira, bossa, Mande, coro, -no -sita. Mare, nos cita, la maïque, nos cita Mande, rebossa, tere, baïka Rababa, baï, coro, Mette, la Mera, -ma bababa, baba, Bradosa, dosa Evner, redon, mandare, coro, Manere korodosite Charabai korodosite Ma Korodositana manashina. Mata korodositana manashika. Docteur korodosa Dans ta situation, il te faut la gloire. Marodositana manashika. Dans cette situation, peur de preuves, de douleur, de souffrance et de pleurs. Oh Dieu, il nous faut ta gloire, Papa nous faut ta gloire, Papa. Manda dosité, Maria queira Santé. Il nous faut ta gloire, Marekorodocite na Marashina. Il nous faut ta gloire, papa. mare Rabasata. Manda na Marashina. Raba baba baba. Raba Sata. Mandakorodocite. Mikerodocite na Marashina. Rakada baba baba. Mandakorodocite. Mirakaradocite na Maika. Raba baba baba. Bradacete. Metekorodocite ta mare corodo Manda la corrodosita kiriyo rekondo bosete mite corrodosita mare corrodosita na manashika rababa bababa bababa mandare bosete mikoto na manashina mare bosete rebaikarodosate ente corrodosike rebaoshika na manasete mata corrodosita na mere Oh merci, merci, merci, merci, bien aimé du Seigneur, dans certaines circonstances de la vie, lorsque tout semble impossible, lorsque nous traversons de moments d'épreuve intenses il nous faut la gloire de Dieu il nous faut demander de vivre, de voir la gloire de Dieu. Ésaïe chapitre 6, là où nous sommes, là l'année de la mort du roi Ozias, Dieu a trouvé le moyen de pouvoir amener Ésaïe à traverser ces temps de deuil et d'épreuve. Il s'est manifesté à lui, il lui a montré sa gloire Bonira Esaïe, je suis plus glorieux que tous les problèmes par lesquels tu peux passer. Je suis plus glorieux, plus puissant que la situation des deuils, de pleurs, de souffrances. Si cela est arrivé, c'est parce que je l'ai permis. Dans la situation actuelle, nous avons plus que jamais besoin de vivre la gloire de Dieu, de voir la gloire de Dieu. Un autre homme dans la Bible a aussi expérimenté la gloire de Dieu. Si nous prenons le livre d'Exode au chapitre 33, le livre d'Exode au chapitre 33, Exode chapitre 33, à partir du verset 18, la Bible nous dit, alors Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. On peut même voir au verset 16, à quoi donc serait-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple N'est-ce pas en fait que tu marcheras avec nous et que nous serons traités différemment, moi et ton peuple, de tous les peuples de la terre Le Seigneur dit à Moïse Je ferai précisément ce que tu as dit, car tu as trouvé grâce à mes yeux et j'étais distingué par ton nom. Alors Moïse dit Fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. Et il répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. » Mes bien-aimés, Dieu fait comprendre à Moïse, Moïse qui demande la gloire de Dieu. Dieu lui fait comprendre, « Je veux te montrer ma gloire parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. » Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Or oh, bien-aimés, nous savons qu'en Christ, la grâce nous a été accordée en Christ. Et en Christ, nous sommes dans la grâce, nous sommes le fruit de la grâce, nous sommes les bénéficiaires de la grâce. Dès lors, nous sommes dans les conditions, dans la condition requise pour vivre la manifestation intense de la gloire de Dieu. Deuxième élément important, le Seigneur fait comprendre à Moïse, « Lorsque ma gloire se manifeste, c'est ma bonté qui éclate, c'est ma bonté qui se manifeste. » Alors, bien aimé, lorsque nous invoquons la manifestation de la gloire de Dieu, c'est simplement la bonté de l'Éternel que nous réclamons pour la vie. La bonté de l'Éternel, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver présentement, alors nous invoquons la gloire du Seigneur, nous invoquons la manifestation de la bonté de notre Dieu. Prions ensemble, bien aimés du Seigneur. Makorodosete, Miradaiko Rodosate, Macarido Sita Namaika, Rabaika, Rebosate ne manasa, et tekorodosita, brea baba, brada sate ne maiko Mare sita, maredababa. Père, fa ta gloire ta gloire manifestant ta bonté ta gloire manifestant ta bonté Fais-nous voir ta gloire, Père, ta gloire manifestant ta bonté, ta gloire manifestant ta bonté, Père, fais-nous voir ta gloire, ta gloire manifestant ta bonté, ta gloire manifestant ta bonté, Père, fais-nous voir ta gloire, ta gloire manifestant ta bonté, ta bonté éternelle, ta bonté qui n'a pas de limite, ta bonté qui n'a pas de fin, ta bonté qui est suffisante, Père, fais-nous voir ta gloire, ô Dieu, fais éclater ta gloire, oh Dieu, avec son lot de bonté, oh Dieu, avec son lot de bonté, oh Dieu, pour nous, Seigneur de gloire, pour ton peuple, oh Dieu, pour ton église, oh Dieu, fais-nous voir ta gloire, oh Père, ta gloire manifestant ta bonté, Karababo Sata, Mante Koro dosaya, Ete Keradaika, Mantakoro dositana Manashina, raba, Rababa, Mere Mikarada me Rababababa, Maradosita Namaikaria, ta bonté sur nos vies, ta bonté sur ton peuple, ta bonté sur ton église, ta bonté sur nos vies, ta bonté sur ton peuple, ta bonté sur ton église, ta bonté sur ton peuple, Rababaya, Makarodosate, Miraya, Maredaba, Bladasate, Itakara dosite, Mirabaikorada, Manta caro dosita manashina Rebabo bobo bobo, Bredo sete de maika, Manta coro dosita, Recando sete de maikora dosita, Recantorodo sete de maika, Ta bonté, Seigneur, résultante de ta gloire, Manta coro dosita, Ta bonté, Père, résultante de ta gloire, ô Dieu, Rebabo bobo santa, dans dans vie, Seigneur, dans la vie de ton peuple, dans la vie de ton église, dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, dans la vie de ton bien-aimé, dans la vie de ta bien-aimée. Ô oh, Dieu, Manda korodosita, et takaradosata, et rebo sitanamika, e rabobobosata, et korodosita, korodosita rebaika, mante korodosita. Rekondo sata MARODOSITE dosita ne yandaraba sata mante korodo sita maika rekodo bosete mita manta korodo sita maredo sata oh Dieu. oh Dieu. reba baba baba manta KORODOSITA MERODOSATA KERIA sata Oh Dieu. Rakado sete. Oh Dieu. Rebo sata. Oh Dieu. Rebosata. Manta coro dos sita. keria. Intakario Oh Dieu. rabosata Miro dos sita. dosata keria. Ikendo oh. Dieu, rebosata, Père, maradosita namaika, oh sharia dosate, Bien aimé, le verset qui suit, au verset, au verset 20, la Bible dit, Exode 33, 20, il ajouta, ça c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'être humain ne peut me voir et vivre. Le Seigneur dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face tu ne pourras pas. Ne pourra pas être vu Le chapitre 34 nous dit Le Seigneur dit à Moïse Taille deux pierres Deux tables de pierre comme les premières Je rirai sur ces tables Les paroles qui étaient sur les premières Tablettes que tu as brisées Sois prêt au matin Dès le matin tu monteras au mont Sinaï Tu te tiendras là devant moi Sur le sommet de la montagne Que personne ne monte avec toi Et qu'on ne voit personne Dans toute la montagne que ni le petit ni le gros bétail ne pèse devant cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Puis Moïse se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuit et s'étend là auprès de lui et proclama le nom du Seigneur. Bien aimé, alors que Moïse a demandé la gloire, de voir la gloire du Seigneur, Dieu lui dit « Je te montrerai ma bonté » et Dieu demande à Moïse de préparer une deuxième fois des tables de pierre sur lesquelles il allait écrire par sa main la loi pour donner à Moïse la parole. Dans un temps de preuve, dans un temps où tout semble bloqué et même quand tout va bien, nous avons besoin de la parole du Seigneur, de la parole révélée, nous avons besoin d'une parole fraîche, d'une parole de consolation de qui nous fortifie, d'une parole d'encouragement, de consolation, d'exhortation, qui nous montre un chemin nouveau. Là où tout semble perdu, noir, là où tout semble sans issue, là où tout semble fini, comme Esaïe, lorsque Osias est mort, tout semblait être fini. Mais le Seigneur en apparaissant, lui montrant sa gloire, c'était pour lui montrer qu'il y a eu l'espérance encore et il y a une parole qui a été libérée dans la vie de bien aimés nous allons réclamer que le Seigneur nous donne une parole. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu n'as reçu aucune promesse de l'Éternel jusqu'à ce jour, en demandant la manifestation de la gloire de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de réclamer une parole. Père, dis seulement un mot. Dis seulement une parole dans la situation dans laquelle je vis. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre Qu'est-ce que tu veux nous apprendre, Père Dis seulement un mot. Écris ce mot dans, le table, dans la table de nos cœurs. Écris ça sur les tablettes de nos cœurs, ô oh Dieu. Une parole venant de ta part, une seule parole de l'éternel suffit afin de dissiper toute inquiétude, de dissiper toute confusion, toute dépression, tout mal-être, tout problème quelconque. Un seul mot de ta part. Alors, bien-aimés, prions par rapport à ça. Oh, Shababo Sata, Mantakoro Dosita. Mare confusion totale, oh Dieu, Angoisse parsemée, oh Dieu, Inquiétude, incertitude, questionnement, oh Dieu, Père, dis seulement un mot, Dis seulement un mot, dis seulement un mot, Oh Rebabo Santé, Manta Que devons-nous comprendre, oh Dieu dans la situation de ton fils, dans la situation de, de ta fille, oh Dieu, dis seulement un mot, une parole venant de ta part, une parole venant de ta part, il leur envoya sa parole et la parole le guérit, il leur envoya sa parole et la parole le guérit, il leur envoya sa parole et la parole de guéri, une parole de guérison, une parole de restauration, une parole de rétablissement, une parole d'élévation, une parole d'espérance, une parole qui montre le chemin, qui trace une voie nouvelle, qui trace une voie nouvelle, une parole puissante, une parole révélée, qui descend dans le cœur au oh Dieu, qui brise les jougs de l'inquiétude, qui brise les jougs, les jougs du désordre, de la confiance qui brise les jougs du désespoir, de la désespérance, de la dépression, du découragement. Dis seulement un mot ce soir, dis seulement un mot ce soir. Dirabo sata rekodo bo shikarabai remo sata inte dosita namaika rababa baba bredo sata mente ro Mirodosita miro dosita namaikaria Ekorodosita dosita namaika libère cette parole au Dieu remo sata keriyo dosata Miro dosita manashina, mare dosete, Rekondosata. dosata, miro dosita na miro maikaria. Dis seulement un mot, Seigneur, un mot de ta parole, Dieu. Remos mo sata keriyo, re mo setene maika, Raba baba baba, brada sate, raba Paredo dosita, maquetoro de pour ton peuple, pour ton église. Remo Sata Intecoro dosita, Blekanda Yanda. Remo. Mere dosita. ekendoro na dosse. Miriodo sita. Namaikaria. Rekodobo Père, dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot, Seigneur. Bien-aimés, nous continuons. Le verset Le verset 6 nous dit, à partir du verset 5, l'Éternel descendit dans la nuée, s'éteint là auprès de lui, et proclamant le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Dieu compatissant, et miséricordieux, patient, grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la millième génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, et qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères, Jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Dieu se manifeste troisièmement à Moïse en lui montrant les traits de son caractère dans la gloire du Seigneur. Lorsque la gloire du Seigneur apparaît, non seulement c'est le fruit de la grâce, cela apporte la bonté de l'Éternel, cela apporte une parole des promesses de l'Éternel, mais cela amène aussi la manifestation du caractère de Dieu. On est plongé dans le caractère de Dieu et on reçoit la révélation de son caractère. Et c'est là qu'on goûte que notre Dieu est un Dieu compatissant, est un Dieu miséricordieux. Au-delà de prouver la simple pitié, il vient aussi, il se plonge dans la misère, dans la pitié, dans la situation de l'homme qui souffre, qui pleure, de la femme qui souffre, ou qui pleure, qui a perdu un être cher. L'Éternel ne regarde pas au loin, Au-delà de sa miséricorde, il est aussi compatissant. Il descend, il met la main dans la patte. Il ne te laissera jamais seul. Il vient avec toi. Vivre ton présent souffrant. Et traverser le présent souffrant, pour t'amener dans un futur glorieux, sa main va te transporter, sa gloire va te transporter. Ta gloire, sa gloire va te va te positionner dans les hauteur pour que tu puisses traverser cette épreuve. La compassion de l'Éternel et sa fidélité, ça veut dire qu'il ne t'abandonnera jamais. Si tu passes par le feu, il sera avec toi. Tu passes par les eaux, il sera avec toi. Le feu ne te brûlera pas, les eaux ne te surmangeront pas. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, tu ne seras pas à L'Éternel enverra du secours à tout moment de ta vie, lorsque tu crieras à lui. Aucune preuve ne vous est survenue qui n'ait été au-delà de vos moyens. Car avec preuve, l'Éternel donnera le moyen, l'issue, de pouvoir s'en sortir. Il y a toujours une porte de sortie, une porte de secours que l'Éternel a prévue. Quel que soit la dureté de l'épreuve, la culture de l'épreuve, que l'écriture ne se développe pas, mais que nous puissions vivre la compassion, la miséricorde, la bonté, la fidélité de Dieu, la fidélité de Dieu, la fidélité de Dieu. Oh Seigneur, la fidélité, ta fidélité. Prions ensemble, bien-aimés, pour vivre, réclamer, Seigneur, nous avons besoin de ta compassion, de ta fidélité de ton amour ô oh Dieu de ta miséricorde prie ensemble bien-aimés maracorodocita oh mare dosita na ô dieu compatissant et miséricordieux vois la misère de ce monde ô oh dieu voilà la misère des perdus ô oh dieu qui crie à toi ô oh dieu de gloire dans cette ville de London, oh ô dieu dans le brabant flamand dans le brabant wallon en flandre en wallonie à bruxelles ô oh dieu dans toute la Belgique, en Europe, dans le monde. entend les cris, entend les cri. entend les cris, entend les cris des hommes qui n'ont ni recours au oh Dieu, qui ne savent où aller au oh Dieu. Entends les cris de cœur, entend les cris de cœur, entend Rekadabo Sata, Manta Korodosite, Briada, Rekondo no sata maikaria. ro dosita nama Re papa papa sata intako Re papa. Brekando Sata, miro do Sita Manashina, rekando soto Korea, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa rebo sata koria Rekandaiana, Rebaba, Rebosata, Miketoro dosita, Rebobobo, Brecando se, Etecorio, Rebosata, Miro dosita namanachina, Ekontoro doset enemaica, Rekondo Indorada, Riada dosata, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, il a s'attaqué, il y Manda d'Ocita, et terebo sata, rekodaba baba, bredo sitana maika, et kendoro d'Ocete, miro d'Ocitana rekaba baba baba, bredo sata, mérélo maika, et brekendo sata keria, et tekoro d'Ocitana maika, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, Satan, ta gloire, Yandorabo Satan, ta gloire, Remo Satan, Recodaba, Baba, Remo Satan, Amandachia, et Tecorodosita. Manda korodosita rekonda baba baba bredo siete ne sata koria ike na namaika rekaba babo sata mete korodosita mare dosita ne maika rekaba boso rekoso sata bien-aimé de gloire lorsque la gloire se manifeste, il y a aussi le pardon des péchés et des transgressions. Si tu es accablé par une condamnation quelconque d'un péché commis il y a des années, mais à chaque fois la condamnation ne veut pas te quitter. Le diable aussi passant par là, il amplifie la condamnation, les fautes commises il y a des années. Tu as demandé pardon, mais à chaque fois tu ressens, le ressentiment est très fort. Sache que lorsque la gloire de Dieu se manifeste, la gloire de Dieu apporte également le pardon des péchés et des transgressions. Et Zahir a vu la gloire de Dieu, il a reconnu qu'il était indigne, que ses lèvres étaient impures et qu'il vivait au milieu d'un peuple aux lèvres impures mais un sœur à est sorti de la présence de Dieu a pris une braise et a touché avec une pincette les lèvres des Aïe afin de les purifier lorsque la gloire de Dieu se manifeste ça amène le pardon de péché ça amène le pardon des transgressions ça amène le pardon de l'iniquité ça libère l'âme qui est condamnée ça libère l'âme qui est enfermée lorsque la gloire se manifeste, reçoit le pardon du Seigneur. Mantakorodosita. Mantakorodosita. Seigneur, même si cette personne a avorté au oh Dieu, et le poids de l'avortement au oh Dieu pèse en elle depuis toutes ces années, Seigneur de gloire, ce soir, puisque ta gloire est là au oh Dieu, qu'elle reçoive le pardon dans son cœur, qu'elle accepte le pardon. Qu'elle se pardonne à elle-même dans le nom précieux de Jésus. Qu'elle récande à Satan, Miquenton dosita, Breco dos Satan et Maika, Breco da Satan, Mente corodosité, Mareda. récande à dos Satan, Mente Breco do Soto Korea. Rimando satana Namayka. Rekanda pa Satan, le pardon, le pardon, le pardon. Reçois le pardon, reçois le pardon dans ton cœur. Reçois le pardon dans ton âme. Reçois le pardon dans ton cœur. Reçois le pardon dans ton, reçois pardon dans ton âme. Reçois le, dans ton reçois le pardon dans ton cœur. Reçois le pardon dans ton âme. Et aussi pardonne. Bien aimé, dans la présence du Seigneur, De lorsque la gloire se manifeste, on reçoit aussi la puissance, la capacité de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, alors prie pour bénir ceux qui t'ont fait du mal, bénis, libère les paroles de bénédiction contre ceux qui t'ont fait du mal, L'hyperle de ton cœur, l'hyperle de ton cœur, l'hyperle de ton cœur, Remosata kerio, remondosita, Sata, mente corodosia, corodosita, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, un nom précieux de Jésus. Rebabobo sate, mi dosita. Meredositana maika, reba papa, bredosata kero dosita, minte koro dositana maikaia, reba papa, Bredosita namaika. me contoro dositana manashina, reba papa, bredosata, minte koro dosita, manderebo sata, iketoro sita. Bien aimé, nous continuons à prier. Nous prenons un autre texte, nous prenons le livre, le livre de, de Actes chapitre 7, Livre des Actes chapitre 7, Actes chapitre 7, lorsque la gloire de Dieu se manifeste, il y a des conséquences positives pour l'homme qui en bénéficie, Acte 7, 55, la Bible nous dit dans Acte 7, 55, Acte 7, il s'agit de, de Étienne, Étienne. Nous commençons à partir du verset 54, la Bible dit, ce qu'ils entendaient les exaspérer, ils grinçaient de dents contre lui, mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel et vit la gloire de Dieu Jésus debout à la droite de Dieu le fruit de la grâce amène la manifestation de la gloire mais pour voir cette gloire là il y a la plénitude du Saint-Esprit nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit alors nous allons demander même quelles que soient les épreuves Étienne était devant une épreuve face à la mort les gens étaient prêts à le lapider, à le tuer comme une bête, comme un animal. Mais Étienne, à ce moment-là, a reçu une visitation spéciale du Saint-Esprit. Il a été rempli du Saint-Esprit. Alors, bien aimés, nous allons invoquer la plénitude du Saint-Esprit. Invoquons la plénitude du Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, remplis-nous encore dans des temps comme celui-ci. Nous avons besoin de ta plénitude. Nous avons besoin d'être remplis, d'être remplis de toi. Remplis-nous, précieux Saint-Esprit. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de Santeté, Madre Corodocita, Brecondosotokolia, Remondo Seté, Miredocitana Maika, Bradai Corodocité, remplis-nous, remplis-nous de toi. Remplis « Remplis-nous de toi, esprit de vie, esprit de feu, esprit de gloire, remplis-nous, précieux Saint-Esprit, remplis-nous, ô oh Dieu, toi qui as dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire, remplis du Saint-Esprit, nous t'invitons, Saint -Esprit. esprit de Dieu, remplis ton peuple. » « Remplis ta fille, remplis ta servante, remplis ton fils, remplis ton serviteur, remplis nos enfants, remplis nos maisons, remplis ton église, remplis les familles, remplis les couples, remplis, oh Dieu, toi le Dieu, le Père des orphelins, le, le Père des orphelins, remplis tes orphelins et orphelines. » Oh Dieu, toi le mari de la veuve, remplis ô oh Dieu, remplis précieux Saint-Esprit, remplis, remplis, remplis, remplis rempli, précieux Saint-Esprit, huile de joie, huile de consolation, huile de joie, huile de consolation, d'encouragement afin de voir la gloire, de voir la gloire de voir la gloire, de voir la gloire, Raba Bosata, Manteko Mante Koro, Alleluia, Mante Koro Dossi Tene Rebo Bosete, Iro Tana Bien aimé, nous continuons, la Bible nous dit, au verset 56, acte 7, 56, il dit, « Je vois le ciel ouvert, » et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, le chasseur hors de la ville et le lapidaire. Les témoins avaient déposé dans leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saül, tandis que le lapidé, Étienne pria en disant, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit !» Puis il se mit à genoux et cria, « Seigneur !» « Ne le charge pas de ce péché. »« Et après avoir dit cela, ils sont dormis dans la mort. »« Même presque un scénario identique comme Esaïe. »« Osias meurt. »« Dieu visite Esaïe, lui montre sa gloire. »« Et lui donne une mission nouvelle. »« Étienne, rempli du Saint-Esprit, »« et le voit le ciel ouvert. »« Le Fils de l'homme assis à la droite de la Majesté Divine. »« Il voit la gloire de Dieu. » Et en même temps, alors qu'Étienne est en train de partir, il y avait un jeune homme dénommé Saül qui était à côté. Et Saül reçoit quelque chose, un transfert, pour entrer dans une destinée extraordinaire. Lorsque un quitte la terre, lorsqu'il y a une fin de vie, il y a une nouvelle perspective que Dieu donne. Il y a une nouvelle destinée. Il y a une nouvelle orientation. Il y a un élan nouveau. Et Étienne, malgré la lapidation, il a supporté la lapidation à cause du fait qu'il avait vu la gloire de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit, il était enrobé dans cette gloire, il était, il était enmailloté dans cette gloire, il était recouvert de cette gloire, il était rempli de cette gloire son visage était comme, était comme celui d'un ange, parce que la gloire de l'Éternel le remplissait. Lorsqu'on contemple le roi de gloire, dans sa majesté, on est transformé en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Que la gloire du Seigneur, qui remplit, qui remplit, nous donne un visage rayonnant, nous fasse rayonner de joie, Malgré les difficultés de l'épreuve présente, malgré les épreuves, oh, que la gloire de l'Éternel en nous puisse resplendir et nous donner un cœur joyeux, un cœur plein d'espérance et un visage rayonnant comme celui d'un ange et qui va servir de témoignage aux nations, aux personnes qui nous entourent, aux membres de nos familles, qui va servir de témoignage que Dieu est toujours là qui ne nous abandonne jamais, même si les montagnes s'écroulent, même si les montagnes s'écroulent, l'Éternel, notre Dieu, est toujours là présent avec nous. Alors, prions ensemble, bien-aimés, encore, « Makérodosita, Rekadobosata, l'épreuve que l'épreuve ne tue personne », au contraire, que nous soyons rayonnants de joie, que nous soyons rayonnants de gloire, que nous soyons rayonnants de joie, que nous soyons rayonnants de joie, que nous soyons rayonnants de gloire. C'est ce que nous te demandons, Père, que nous soyons rayonnants de joie, rayonnants de joie. Que la foi soit vivifiée, que la foi soit fortifiée. Que la foi demeure inébranlable. Que la foi demeure ferme dans de temps comme celui-ci. Lorsque ta gloire se manifeste au oh Dieu, on est fortifié dans notre homme intérieur. On est fortifié dans notre homme intérieur. La force spirituelle qui vient de toi et de toi seul, Père. Ô oh, Père éternel, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Elohim. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Nous prenons un autre texte bien-aimé du Seigneur. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens 3, verset 18. La Bible dit, « Nous tous qui le visage dévoilé, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire. » « Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. »« Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. » Nous prenons également œuvre chapitre 1. œuvre chapitre 1. œuvre chapitre 1. œuvre chapitre 1. Le verset 3, la Bible nous dit, « Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, Soutient tout par sa parole puissante Après avoir fait la purification de péchés, Il s'est assis à la droite de la majesté dans les auteurs Devenu d'autant supérieur aux anges Qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur Bien aimé, la manifestation de la gloire de Dieu Elle avait revêtu encore en la personne de notre Seigneur Jésus Christ Lorsque Jésus était sur la terre Jésus était la gloire de Dieu manifestée, en ambulante et en action. Lorsqu'il rencontrait un captif, la gloire de Dieu libérait le captif. Lorsqu'il rencontrait un malade, la gloire de Dieu qu'il transportait touchait le malade et le guérissait. Lorsqu'il rencontrait un possédé, la gloire de Dieu qui était en lui touchait le possédé et le délivrait. Lorsqu'il rencontrait une situation de précarité, famille, sécheresse et autres, la gloire de Dieu qu'il transportait touchait la situation et faisait revivre les choses. Lorsqu'il rencontrait un mort, la gloire de Dieu qui l'accompagnait touchait le mort et le mort ressuscitait. Là où la gloire de Dieu est présente, là le surnaturel opère. Là, les miracles viennent d'eux-mêmes, sans forcer quoi que ce soit. Et c'est cette dimension-là dans laquelle nous aspirons. La dimension de la gloire manifeste de Dieu qui amène la démonstration de sa puissance dans sa simplicité. Dans sa simplicité, sans effort, parce que là où Dieu est, tout s'incline devant le roi des gloires. Tout s'incline devant le roi des gloires. Et de Corinthiens, l'apôtre Paul nous donne le secret, nous devons chercher à contempler, à contempler, à contempler continuellement. Ne pas nous lasser de chercher la face du Seigneur, ne pas nous lasser d'être dans cette présence, parce que de plus en plus nous serons dans cette présence, nous serons transfigurés. Nous serons transformés, nous serons inhibés de lui. Et progressivement, intensivement, cette gloire va grandir, va grandir, va grandir et affecter nous-mêmes. Affecter notre environnement, affecter nos familles, affecter l'église, affecter le monde, affecter la société. Alors abandonnons-nous entre les mains du Seigneur. Abandonnons-nous. C'est prions pour le miraculeux. Seigneur de gloire, je te prie, oh Dieu, dans cette gloire où nous sommes, oh Dieu, que des miracles prennent place, oh Dieu. Que des miracles prennent place, oh Dieu. Merci de... Merci de guérir. Merci de guérir. Merci de guérir, oh Dieu. Merci de guérir, oh Dieu. Merci de guérir, oh Dieu. Seigneur, merci de guérir. Merci de guérir, ô oh Dieu. Merci de guérir, ô oh Dieu. Merci de libérer, ô oh Dieu. Merci de ressusciter les morts, ô oh Dieu. Merci de ressusciter les morts, ô oh Dieu. Merci de prolonger la vie, ô oh Dieu. Merci d'ouvrir les yeux des aveugles, oh Dieu. Merci de faire entendre les sourds, oh Dieu. Merci de lever les paralytiques, oh Dieu. Merci de toucher les problèmes des sang, de résoudre les problèmes des sang, de guérir de tout mal, de guérir de toute maladie. Merci de le faire, oh Dieu. Merci de toucher, Merci de restaurer. Merci de toucher. Merci de toucher. Merci de toucher. De toucher les finances. De toucher les couples. De toucher les maisons. De toucher les familles. Merci de libérer les captifs. Merci de libérer les captifs. Maintenant, Père! Au nom de Jésus. Maintenant, Père! Au nom de Jésus. Maintenant, Père! Au nom de Jésus. Que des maladies incurables soient guéries au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que des problèmes de cœur soient guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci de guérir des kystes au nom de Jésus. Merci de guérir des cancers au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci de guérir des folies au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons. bien aimés disons merci à notre Seigneur par la foi pour tout ce qui a été fait ce soir. Père, nous te disons merci, merci pour tout ce qui a été fait ce soir. Merci Papa. Nous nous abandonnons entre-t-elle, ma oh Dieu, et ce n'est pas encore fini Père. Ta gloire, nous la voulons, Père. Nous la voulons, nous la voulons, nous la voulons, Père. Nous la voulons, Père. Nous la voulons de façon intense, de façon puissante dans nos vies, dans la vie de ton peuple et de ton Église, Père. Merci, précieux Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.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 Nous restons qu'une heure au lieu de 1h30 comme nous le faisons habituellement pour respecter également votre, votre, vos autres programmes. Nous nous retrouvons demain à notre cours d'affermissement. Comment vivre victorieusement en Christ sur Zoom. Vous recevrez, pour ceux qui ont déjà les habitués, ils ont déjà le chapitre 5.2. Nous allons commencer à aborder les dons spirituels. Et pour les autres qui viennent se joindre à nous, n'hésitez pas à demander le lien et vous recevrez aussi gratuitement le chapitre. Et le vendredi, on va se retrouver, par la grâce du Seigneur, ça sera aussi de façon décalée, probablement à la même heure vers 20h. Nous allons nous retrouver le vendredi aussi de façon décalée et le dimanche, bien entendu, à notre culte dominical à partir de 9h30. Que le Seigneur soit infiniment béni. Gardez soigneusement ce que vous avez reçu. Et bien aimé, je vous assure, nous ne nous, nous lasserons pas de prier pour vivre la gloire de Dieu de façon intense. C'est le cri profond de mon cœur de vivre la gloire de Dieu. De vivre la gloire de Dieu. Le vivre, vivre la gloire de Dieu. Et que cela devienne aussi le cri profond de ton cœur, le cri profond de l'Église. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Passez une excellente nuit. Bonne nuit à tout le monde. Dag!